Et yo tout le monde c'était Redil on se retrouve pour le succès Avez-vous étudié la biologie marine Donc pour ce faire vous allez lancer la mission Exode au point de rendez-vous Charlie Quelle que soit la difficulté vous pouvez le faire seul Et on va avancer jusqu'à ce que le Falcon vous largue à la fin de la mission À ce moment là on va aller chercher un petit véhicule pour aller plus vite euh, Il va falloir en fait réaliser un trick qui n'est pas excessivement connu Qui vous permet de sortir de la carte euh, alors donc vous gardez votre jetpack et vous allez passer dans l'eau, vous allez longer la bordure de la map pour éviter euh, d'agro des ennemis quelconques Donc là on va passer l'espèce de, de petite butte et on va arriver euh, à proximité d'une apparition Là on va euh, longer la berge pour se diriger au niveau des troncs d'arbres qu'on voit en blanc et alors là, on va aller monter sur celui qui est le, le plus élevé, là au centre. Et ce qu'il va falloir faire, c'est sauter et quand vous êtes en haut du saut, activer le jetpack euh, de manière à vous élever suffisamment pour atteindre 7 buts. À ce moment là, on va attendre que le jetpack euh, se recharge pour pouvoir le réutiliser plus longtemps. Et on va longer euh, tout simplement le muret jusqu'à ce pouvoir se laisser tomber dans l'eau euh, à peu près là où je suis on ne meurt pas si on se laisse tomber plutôt on meurt on va de nouveau attendre que le jetpack revienne, on fait un petit jump. On va se diriger euh, sur les rochers, attention à ne pas tomber dans le vide. Euh, et là il va falloir suivre euh, le chemin bah, que je vais prendre. Euh, donc là normalement vous pouvez vous balader sur une grande surface hors map. Hein. Mais je prends à peu près le chemin le plus court pour se diriger à l'endroit qui va nous intéresser. Euh, et on se retrouve au moment où ça redevient intéressant. voilà alors là on va ralentir un petit peu puisqu'on va s'approcher de l'endroit où ça a bougé un petit peu donc en fait il va falloir monter euh, le long de, de l'espèce de, de falaise là donc on va se diriger euh, là où je vais, on n'est pas obligé de le faire exactement ici mais ça marche bien Par un premier saut de jetpack, on va attendre qu'il revienne, on va en faire un deuxième et là normalement vous pouvez arriver en haut sans encombre là on va se diriger vers ce gros rocher qui est proche du muret, attention il est relativement glissant saut de jetpack, deuxième deuxième petit saut de jetpack et enfin un troisième qui va vous permettre de monter là haut et donc normalement en avançant et en allant à peu près là où je vais vous devriez débloquer le succès et on observe qu'il n'y a quasiment pas de marines euh, sachant que je suis quasiment certain qu'il y en avait sur 360 puisque c'est ça qui me faisait penser à ce trick euh, quoi qu'il en soit on débloque bien le succès donc c'est peut-être un problème de la version thème ccpc euh, quoi qu'il en soit moi je vous dis à une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et bien sûr vive à l'eau